Bonjour tout le monde, je suis Mareva, je suis Sophie, moi c'est Marine, moi c'est Eugène, Hello, je suis Karine, je suis Céline, moi c'est Laetitia, Hello, moi ah, c'est Lily, je m'appelle Tracy, oui. je suis Sandrine, je m'appelle Pascal, je suis Marine, je suis Marie-Pierre, je m'appelle Claire, je m'appelle Sandrine, nous oh, sommes je, je vous souhaite la bienvenue sur ce groupe nous avons créé ce groupe pour vous, pour vous partager ce que c'est de vivre une vie Lime Life. Pour vous partager un petit peu de notre vie, certes nous sommes toutes différentes mais au final tellement complémentaires. Nous allons ici vous partager nos petites trucs, nos astuces, toujours dans la bienveillance. Je vous souhaite la bienvenue sur ce groupe de bio et que la magie live-life opère J'ai une seule question pour vous. Elle vous prête à vivre une vie différente Une vie que vous avez choisie Une vie où vous êtes l'actrice principale Il est temps de prendre soin de toi. Écoute-toi. En choisissant...